Ok, donc je disais, donc je disais ici, vu que maintenant on a eu, on a trouvé notre poids taxable. Ici, on a trouvé notre poids taxable. On a comparé entre le poids théorique et le poids réel, on a trouvé notre poids taxable. Maintenant, on venait loger ça ici. Hein? Je reprends encore, on venait loger désormais notre poids taxable dans l'intervalle qui nous a permis de voir qu'ici on applique à la, à la méthode du payant pour. Maintenant, on se rend compte qu'on a 4000 kg et 4000 kg ici, 4000 kg correspond à 1 euro. Comme je disais, on ne prend pas le prix correspondant à 1 euro, Mon, ça c'est la borne, ici on a la borne super. on a la borne inférieure ici. Notre borne supérieure, on descend à 5000. Donc on prend en réalité le prix de la borne supérieure de notre kilo, donc c'est-à-dire on prend le prix de... 5000 kg donc vous ne prenez pas le prix de 4000 vous prenez le prix de 5000 si vous étiez c'était 3000 vous ne prenez pas le prix de 3000 vous prenez le prix de 4000 donc le prix de 4000 pas 4000 lui-même vous prenez juste son prix donc on laisse la marchandise 4000 vous prenez le prix de 5000 donc vous allez prendre simplement le prix du poids qui est en dessous de votre intervalle donc votre fret sera égal plus que c'est le fret qu'on calcule à la fin, le fret sera égal à 4000. Hein? 4000 kg multiplié par 0,5 euros. Voilà, 5 x 80. On va imaginer que ça fera ici, le fret sera égal à 20 000 euros par exemple. 20 000 euros. 20 000 exemple. Donc, votre fret est égal à 20 000 euros par la méthode du payant pour que vous avez pu. Déterminé. Donc, merci. J'espère que cette vidéo vous a au moins aidé à ramener quelques notions. Merci de partager et regarder successivement parce que ce sont les vidéos successives. Il y a première, deuxième et troisième partie. Donc, merci encore de regarder. Voilà les vidéos et partager. Bonne journée à vous. Merci.